Thibaut InShape il a mis une story ce week-end Là on est en route pour Decathlon. On fait un baby-foot littéralement avec Thibaut InShape Là je vais me faire un truc Comme on doit les amuser dans 72 heures On devrait réussir à surprendre Thibaut InShape On va remettre le colis qui est juste derrière en main propre On va tomber sur lui, sur Juju, sur une personne qui travaille de son équipe Donc il faut savoir qu'il y a deux bonnes réponses Buenas res et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve avec Clément Enchanté. Et également Machour qui est derrière la caméra. Thibaut InShape, il a mis une story ce week-end où il nous a dit Ouais, euh, envoyez des colis, soyez originaux. Et vous me connaissez, vous avez vu le colis pour Inox Tag. Qui ça Inox Tag, fit Lucas Brasier. Le colis pour Maclay et Carlito. Fit avec Lucas Brasier. 15 raisons valables. On a toujours réussi à trouver un peu des idées originales. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit Vas-y, les gars, est-ce que vous êtes chaud Faut qu'on trouve une idée de colis. Et ce matin, on a trouvé une idée. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'avais déjà tourné avec Thibaut InShape. <rire> On avait fait des pronos avec cette Giovanna, qui va réussir à trouver le prono de la Coupe des Nations c'était Coupe des Nations je crois, France-Espagne Ouais, c'était France-Espagne Cette Giovanna avait réussi à trouver le bon prono Alors moi je pense que la France, ils vont gagner 2-1 Thibaut InShape et moi, on s'était trompé 3-2, allez on est fou Un petit 1-0 C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, un cadeau qui peut être original, drôle et en lien, on va fabriquer une coupe donc il va y avoir une coupe première place et une coupe deuxième place pour Thibaut InShape et une pour Lucas Brasé Et on va essayer de proposer tout simplement comme activité de la vie courante qu'on pourrait faire avec une personnalité publique qui est Thibaut InShape De faire tout simplement un baby foot Voilà on s'est dit un baby foot pour se départager, ça reste dans le domaine du foot Ça reste une activité assez cool, là on est en route pour Décathlon Le but ça va être de pouvoir voir si c'est possible de faire la coupe, la faire graver, d'acheter des balles, d'acheter des petits joueurs pour pouvoir les rajouter Mettre nos photos dessus, donc voilà, ça risque d'être super cool, on est parti, on vous emmène Pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui se demandent pourquoi on fait ce concept, tout simplement, depuis pas mal de temps, je me suis dit que c'était cool de rencontrer tout simplement des personnalités publiques, de pouvoir un petit peu partager des moments avec eux, avec elles, et de se dire est-ce qu'on serait capable de réussir à mettre en place une collaboration, par exemple, comme ici, on fait un baby-foot littéralement avec Thibaut Inshank, un match, on voit c'est qui gagne, c'est qui perd, et de passer comme ça un petit moment simple de vie d'humain à humain, donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce concept et que du coup, bah, on dirige euh, tranquillement euh, vers des quatre. C'est un game inconnu, c'est la première fois que j'achète une coupe je crois T'en as déjà acheté toi des coupes ah, c'est vrai que là, euh, c'est pas du tout C'est celle-là que je ramène à la maison dans 2-3 semaines Il y a sûrement moyen hein. C'est pas du tout son niveau au baby-foot hein, ça se trouve euh... ah, Au vu des bras, il en a un peu payé Ah bah là je vais me faire un truc, truc T'imagines, tu... je prends un 10-0 Enfin un 2-10-0 si on fait un BO3 Ça va être méchant moi, j'espère que tu vas passer sur le baby du contenu hein Hein ouais. On a vous aussi ouais, Au revoir. Au revoir. Bon, on a eu les deux coupes, elles sont stylées. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Il faut qu'on commande des balles en liège parce qu'on n'a pas réussi à les trouver à Decathlon. On a déjà commandé les joueurs qu'on va pouvoir mettre avec nos photos. Donc il faut qu'on imprime nos textes, ça aussi, pour pouvoir les coller sur les petits personnages. Et il faut qu'on trouve un moyen de marquer sur les coupes parce qu'en fait, bah, la gravure, c'était une semaine de délai. Et comme on doit les amener dans 72 heures bah, au temple de Thibaut même dans moins de 72 heures, il ouais. va bah, falloir qu'on trouve une alternative et une solution. Donc on est parti dans la suite et on va voir ce qu'on peut faire. De retour à l'appartement, comme vous le voyez, les coupes sont juste derrière. Vous avez également la miniature donc de la vidéo qu'on avait tournée avec Giovanna et Thibaut in shape. Là où on a fait justement les pronos et où j'ai perdu avec Thibaut, j'ai pris la miniature, j'ai enlevé le fond et le but en fait, là je les ai imprimés donc sur le trajet du retour, ça va être de découper ces photos pour garder que les visages et de les ajouter tout simplement sur les joueurs. Donc comme ça on pourra faire. Un joueur rouge, un joueur bleu, donc je me mettrai sur le joueur rouge, je mettrai Thibaut sur le joueur bleu. Et le but ça va être de les ajouter comme ça dans les coupes, que ce soit la coupe première position ou la coupe deuxième position. Et comme ça, bah, ça fera un clin d'œil, une private joke par rapport au premier tournage. Et on va rajouter comme ça des balles dans la coupe nos deux personnages et je pense que là sur une idée de cadeau inventif créatif original on devrait réussir à surprendre Thibaut InShape d'ailleurs au passage normalement les joueurs arrivent demain les balles arrivent mercredi on part jeudi donc ça va être juste niveau timing et normalement on devrait tout recevoir dans les temps on devrait pouvoir faire le cadeau qu'on veut et j'espère que ça devrait plaire à Thibaut InShape et qu'on aura réussi à être l'un des colis les plus originaux qu'il aura reçu pour son ouverture de colis on se retrouve on est le jeudi 27 avril il est 8h56 et comme vous le voyez derrière on vient juste de terminer les coupes sachant qu'on part dans 5-10 minutes donc comme vous le voyez on a fait une coupe première place donc voilà avec Thibaut InShape et moi vous avez même les petites balles qu'on a mises ici le souci du détail et ensuite la coupe bah, deuxième position, donc euh, toujours avec Thibaut et moi, les balles au milieu. Donc voilà, on a fini les deux coupes personnalisées. On a fait également la boîte pour le colis. Donc voilà, ouvrir en tirant cette face. Et ici, pour Thibaut InShape, attention, colis fragile Pour vous montrer comment on ouvre le colis, bah, c'est marqué juste ici. Ouvrir en tirant cette face. Et voilà, vous avez le mot qui, qui apparaît pour Thibaut InShape avec les deux coupes qui seront cachées juste derrière. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc euh, on rentre les coupes dedans et on part à l'aventure tout simplement. Donc on vient d'arriver à l'adresse que Thibaut avait annoncé bah pour donner les colis et on va remettre le colis qui est juste derrière en main propre. Est-ce que vous avez un petit prono sur le fait est-ce qu'on va tomber sur lui, sur Juju, sur une personne qui travaille de son équipe ou est-ce qu'on va tout simplement poser le colis et il n'y aura personne Moi je pense qu'on va sûrement tomber sur une personne. Mmh. Thibaut, ouais. maintenant, je suis pas très sûr, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on va tomber sur Juju. Je pense pas qu'on va tomber sur Thibaut, vraiment pas. Oui. Juju, je sais pas non plus, je pense juste euh, une personne de l'équipe qui euh, travaille avec. Tu tu avec ouais. Perso, niveau prono, j'ai envie de croire au fait qu'on va tomber sur Thibaut directement. Je sais que la proba est très faible, mais voilà, on sait jamais, on arrive en même temps. Concours de circonstances et ça passe. En attendant, bah, on va y aller et on vous tient au courant. A few moments later. On vient de poser le colis à l'instant. À votre avis, qui a eu raison en termes de prono N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires avant qu'on vous le dise l'heure de vous faire le débrief par rapport à qu'est-ce qui s'est passé ce matin quand j'ai amené le colis pour Thibaut InShape. Donc j'avais mis trois réponses, soit j'ai croisé Thibaut InShape, soit j'ai croisé Juju Fit4, soit j'ai croisé une personne qui travaille avec eux mais qui n'est ni Juju ni Thibaut. Donc il faut savoir qu'il y a deux bonnes réponses à ce questionnaire en fait. Euh, pour vous expliquer comment ça s'est passé simplement, je suis arrivé à l'adresse, c'est des locaux qui appartenaient du coup à Thibaut InShape. Euh, j'ai sonné, je suis tombé sur une personne à l'accueil donc que je ne connaissais pas, donc ça c'était la réponse C. Une personne de l'équipe avec, ouais. Et qui du coup a récupéré le colis, je lui dis ouais est-ce que Thibaut est là pour lui donner en main propre et tout, elle m'a dit non il est pas là mais je te prends le colis, il n'y a pas de souci. je l'ajoute avec les autres colis, je fais ok ça marche. Donc euh, bon, pas déçu mais on va dire c'est le jeu, c'est comme ça, s'il n'y avait pas de soucis, il n'y a pas de problème. Je me suis mis un petit peu plus loin, on a tourné l'outro de la vidéo et juste après avoir tourné l'outro de la vidéo il y a Juju Fitcat qui est passé bah, devant la voiture littéralement à 2 mètres mais je sais pas pourquoi le qu'on va tomber sur Juju et je me suis dit est-ce qu'on va la voir, est-ce qu'on va pas la voir et je me suis dit comme elle a rien à voir avec cette histoire j'avais pas envie de la déranger donc voilà j'ai pas interagi avec elle. On a pas voulu aussi vlogger genre quand on donnait le colis parce qu'on voulait pas déranger non plus, être là en mode voilà on débarque avec des caméras etc et tout donc on, on fait le débrief a posteriori dans la voiture chill tranquille donc euh, on espère J'espère que cette aventure vous aura plu, ça a été euh, trois jours intenses, vous, vous en avez ouais. pensé quoi Bah c'était grave cool, grave intense. Euh, on attend juste la vidéo, ouais. en espérant que ça se passe bien, qu'ils soient contents du du résultat quoi. Bah ouais, c'est sympa à faire, euh, c'est une expérience à découvrir. Franchement, c'est cool, euh, c'était grave cool à faire. C'était une aventure super cool, comme vous l'avez dit. Euh, c'était stressant de devoir le faire quand même en 72 heures le, le colis et on a vu ce week-end pour euh, et là on est jeudi donc on a posé le colis. Donc on a hâte de voir le résultat en vidéo. Vous verrez ça très bientôt. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. En attendant, vous voyez, si vous avez des objectifs, des projets ou des rêves, n'hésitez pas à Tentez votre chance. Nous, on a tenté notre chance. Ça se trouve, ça ne donnera rien. Ça se trouve, il ne verra même pas le colis. Normalement, il devrait le voir vu qu'on l'a donné, mais peut être il ne va pas être dans le montage de la vidéo. Mais en attendant, on a essayé. On a tenté notre chance et on verra bien ce que ça donne. Donc euh, n'oubliez pas, croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier. Si tu le souhaites, tu peux prendre le contrôle de cette aventure en votant pour les personnalités publiques à rencontrer ou bien les activités qu'on peut faire avec elles. Pour ça, rien de plus simple, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle la Newsfire et chaque dimanche à 11h, tu pourras voter pour influencer la suite de l'aventure. N'hésite pas à nous rejoindre, on t'attend et bienvenue parmi nous.